Salut Vous êtes entrepreneur et vous voulez monter votre business en ligne Restez connectés, nous allons parler d'un outil qui va vous permettre de monter votre business si vous débutez ou de le développer si vous êtes déjà installé ou de le faire cartonner si vous êtes déjà longtemps dans le game. Allez, à tout de suite Alors, comme vous le savez, le défi de tout entrepreneur en ligne, c'est d'avoir le bon outil, même si ce n'est pas en ligne aussi, c'est d'avoir le bon outil pour déjà à monter le business, pouvoir le développer et de le faire exploser ou le faire évoluer. Euh, souvent quand vous commencez, euh, ce n'est pas des informations qu'on va vous donner forcément. Donc vous prenez le premier outil qui vous tombe euh, sous la main, peut-être parce que c'est gratuit ou peut-être parce que bon, quelqu'un en a parlé et quelqu'un l'utilise, vous aussi vous voulez l'utiliser. Le souci avec ça, c'est que euh, si vous ne prenez pas le temps de choisir votre outil, euh, à un moment donné, quand vous, quand vous allez vouloir évoluer, aller passer à, à une vitesse supérieure, bah, tout tombe à l'eau et il faut recommencer. Et quand vous recommencez, ça vous dire que vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du temps et que du gâchis. Quoi. Donc, il est très important de savoir euh, choisir son outil dès, dès l'entrée. Dès que vous, vous avez l'idée du business, il, faudrait, il est très important de savoir quel outil utiliser. Moi, je vous donne mon, je vous donne mon exemple. Bon, nous, on a commencé avec une entreprise. Euh, spécialisé dans la filtration de l'eau on pourra en parler plus tard. Euh, au début, quand on a commencé, bon, on a essayé pas mal de systèmes, bon, on a essayé pas mal d'outils, de, de, surtout qu'on ne connaissait rien dans le, dans, dans le milieu de, de l'internet. Donc, au, au début, c'était Joomla. Euh, on, a, on, a, on a eu un site Joomla, c'était Casse-Tête. Euh, après, c'était PrestaShop, hébergé par PrestaShop. Euh, oui, c'était très bien au bout de. jusqu'à un certain temps. Parce que. Bah, euh, euh, on avait un, un site sécurisé au début, c'était bien simple à, à installer, on n'avait pas s'occuper de tout ce qui est serveur euh, et autres Et puis du jour au lendemain, PrestaSop a décidé, on ne sait pas pourquoi, euh, de ne plus fournir euh, un certificat SSL au site. Du coup notre site e-commerce où euh, on, on est censé vendre en ligne, euh, n'est plus, euh, plus à même de vendre. Parce que chaque fois que les gens essaient, essaient d'aller sur le site, ça marque un message en gros comme quoi, attention c'est dangereux, tata, tata, vous allez vous faire remarquer, vous parlez du business. Euh, on s'est retrouvé, euh, retrouvé dans les galères en fait. Du coup, il a, fa il a fallu euh, qu'on réfléchisse à une méthode pour pouvoir faire quelque chose de bien. Bon, on est resté quand même avec euh, la, la solution PShop parce que euh, c'était un environnement qu'on connaissait déjà. Donc on a pris un serveur nous-mêmes, on a installé, etc. On, et puis on a relancé comme ça notre business. Bon, le souci avec PrestaShop, avec d'autres CMS, bien sûr, hein, c'est que chaque fois que vous voulez innover quelque chose, il faut acheter un module. Et les modules, ça peut revenir très, très, très cher. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une information qu'on ne savait pas au début. Donc, on a galéré. Mais aujourd'hui, avec le recul, si c'est à refaire, je ferai, je ferai ça autrement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent réellement de faire, de monter votre business de A à Z. Euh, sans passer par ces étapes dont je viens de parler au en fait, pour éviter toutes ces galères, parce que l'autre chose c'est que, comme je, je disais au début une fois que votre business, euh, supposons que bon, vous n'avez pas eu les problèmes que nous, on, on a eu et que votre business est en train de tourner et puis à un moment donné vous voulez aller plus loin et votre outil ne vous permet pas d'aller plus loin, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir faire une refonte de votre site, hein? il va falloir recréer et si vous n'êtes pas même capable de le faire vous-même, il va falloir payer quelqu'un pour le faire euh... Ça peut vous faire perdre les cheveux. Ok, ceci dit, aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler de PrestaShop, je ne vais pas vous parler de Shopify, je ne vais pas vous parler de, je ne sais pas, d'autres CMS que vous connaissez déjà sur le marché. Mais je vais vous parler d'un outil véritable couteau suisse, hein, okay, euh, que moi, j'ai découvert euh, l'année dernière, donc en 2019, du moins fin 2018, j'ai découvert et que j'ai testé durant toute l'année 2019, et j'ai vu son efficacité. Aujourd'hui, je peux me permettre d'en parler avec vous. Donc, je pense que ça peut vous aider si vous êtes débutant, ça peut vous aider si vous êtes déjà dans le game, vous avez déjà votre business en ligne, ça va venir en complément, ça va pas, vous n'êtes pas obligé de tout offendre, à moins que vous, voilà, vous voulez, vous voulez le faire vous-même. Euh, si vous êtes déjà installé, vous gagnez de l'argent, vous gagnez des millions sur Internet, euh, Internet déjà, Excellent, cet outil va également vous aider. Alors, de quoi il s'agit Il s'agit d'une plateforme qui regroupe pas mal de solutions, qui vont couvrir la majorité de vos besoins. Donc, si vous utilisez cet outil-là, euh, cette, cette plateforme, si vous utilisez cette plateforme, quels que soient euh, vos besoins, dans le futur, bah, vous n'avez pas à vous inquiéter de la façon dont ça va évoluer. Tout est intégré, vous avez la tête, vous êtes tranquille, vous pouvez, euh, vous pouvez développer votre business tranquillement. Donc là, je vous montre à peu près les outils qu'il y a sur, sur cette plateforme. Il y en a plusieurs. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur chaque outil parce que ça va juste vous ennuyer, quoi. Si euh, euh, vous, votre besoin n'est pas lié à cet outil-là, ça va juste vous ennuyer. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre des scénarios, OK Donc, dans le, dans le business en ligne, il y a pas mal de scénarios et on va, on va en prendre quelques-uns. Supposons que vous voulez créer votre... votre Site e-commerce ou plutôt vous voulez vendre des produits en ligne, vendre des produits ou des services en ligne. Ok, si nous prenons le cas des produits, si vous avez par exemple des milliers ou des centaines de produits à vendre, pas de problème. La plateforme a, a intègre Magento, ok, et avec Magento. Vous pouvez intégrer, vous pouvez donc vous créer votre site e-commerce, vous intégrer le nombre de produits que vous voulez. C'est la plateforme qui vous l'installe automatiquement et vous vous configurez au fait. Donc, vous regardez les tutos de Magento et vous configurez de A à Z, point, avec les tutos. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça vous-même, vous voulez sous-traiter, il y a moyen de le sous-traiter. Ce n'est pas, pas une complication, si vous avez le moyen de sous-traiter, bien sûr. Sinon, vous prenez le temps, vous regardez les tutos et vous configurez votre plateforme Magento, votre, votre, votre site Magento. Euh, supposons que vous n'avez pas beaucoup, de, de, de, vous pas beaucoup de, de produits à vendre, peut-être une dizaine, moi je pense que jusqu'à 15, euh, euh, disons une dizaine euh, une dizaine de produits à vendre. Ben, au lieu d'aller installer Magento, il y a un outil, il y a un autre outil euh, qui, de la plateforme qui sont en train de développer actuellement que vous pouvez utiliser Donc, euh, pour vendre un produit ou pour vendre un service. Donc, c'est très facile à faire, c'est très, très facile à utiliser. Donc, je vais vous montrer comment vous allez faire tout à l'heure euh, pour, pour pouvoir euh, maîtriser ce, cet outil-là. Et c'est du glisser-déposer euh, et vous avez, construit, vous avez construit votre outil de vente. OK, ça, c'est une possibilité, ça, c'est les possibilités euh, si vous voulez euh, vendre des, des produits euh, en ligne. Donc, si vous voulez vendre aussi, si vous voulez vendre des euh, services en ligne, Pareil, avec l'outil dont je viens de parler. Cet outil-là, en fait, je vais vous montrer. Le premier outil que, que la plateforme, le premier outil que la plateforme a développé pour, pour ça, c'est Pixel Perfect. Maintenant, ils sont en train de développer un autre qui va venir remplacer le Pixel Perfect. Il s'agit de Chita. Il est là. Je vais vous le montrer. Donc, je ne vais pas cliquer dessus parce qu'on ne va pas faire... Sinon, on est encore là pour demain. Vous allez si je dois parler de, de, de tout ce que Chita fait. Et donc c'est ça qui sont en train de développer actuellement, c'est facile à utiliser, je vous montrerai euh, tout à l'heure. Et, euh, et ce, avec cet outil, justement, vous pouvez euh, vendre des services, vous pouvez vendre des produits physiques en ligne. Okay? Euh, supposons que votre truc c'est le blog, vous voulez créer du contenu, vous voulez partager du contenu avec votre audience, pas de problème euh, si vous êtes plutôt euh, euh, WordPress, vous, vous gérez que par WordPress, ce n'est pas un souci, parce que la, la plateforme intègre aussi WordPress. Okay? Donc, vous, En trois clics, vous avez installé WordPress, vous le, vous le configurez à votre façon, avec les modules, les plugins qu'il faut, et c'est parti. Okay? Toutefois, la plateforme euh, a, a, a, sa propre, a son propre outil de blog, facile à utiliser, et vous allez voir quand vous allez le tester, je pense que vous allez l'adopter parce que ce n'est pas, pas compliqué du tout quoi à faire. Et vous n'avez pas besoin d'acheter des modules, des modules, des modules, des modules, parce que euh, la plateforme est conçue pour que tout soit intégré. ok Ça, c'est l'avantage d'utiliser l'outil blog de la, de la plateforme. Donc, si vous voulez créer du contenu, partager du contenu, des articles, euh, des vidéos, etc. avec votre audience sur votre site euh, sur votre blog, euh, c'est possible avec euh, cette plateforme. Du coup, vous voyez, ça simplifie les choses. quand euh, Supposons que vous avez votre blog, vous voulez commencer par un blog, vous partagez, vous partagez des infos, des infos, et à un moment donné, vous avez vu que oh, peut-être qu'il y a moyen de vendre des produits, ce n'est pas compliqué, vous n'allez pas aller chercher euh, à des kilomètres, tout est dans, euh, sur votre plateforme, il suffit d'aller, euh, il suffit de créer vous-même la page du produit et c'est parti du en une heure, vous avez créé ou même 30 minutes si vous êtes à l'aise. Vous créez votre page et vous commencez à vendre des, à vendre des produits. Vous n'avez pas besoin d'aller, je sais pas, aller prendre une freelance, etc. Si vous voulez le faire, vous pouvez toujours le faire. Ça crée du boulot, ça crée du travail pour quelqu'un. Ok, Mais sachez que c'est facile d'utilisation pour le faire vous-même. Autre chose, euh, autre scénario qui peut qui, qui peut arriver. Peut-être que vous avez envie de créer votre site vitrine. Ok, pas de problème. Vous prenez Shita, glisser, euh, euh, glissez, déposez. Et vous créez votre site de a à z justement à la fin de rester jusqu'à la fin euh, euh, je vous montre euh, je, je vous donner euh, le lien d'ailleurs d'une du, formation gratuite où on pendant cette formation euh, je vous montre comment vous pouvez créer votre site de, de, de, de a à z avec avec chita donc vous aurez le lien en, en dessous de cette vidéo en dessous de cette présentation euh, autre chose euh, donc, supposons que vous voulez faire de la de l'affiliation. La, pour faire de l'affiliation, ça veut dire que ce n'est pas vous qui avez le produit euh, final, c'est quelqu'un d'autre qui l'a, mais euh, vous amenez, vous ramenez des gens pour qu'ils euh, pour pour qu aillent acheté ce produit-là et, euh, et vous gagnez des commissions dessus, en passant. Cette plateforme vous permet de faire ça. Donc, vous allez utiliser toujours Chita pour euh, créer votre tunnel de vente. Et c'est très facile à faire. Vous créez votre tunnel de vente, vous le connectez à votre à, à votre au, au, au vendeur final et vous, vous gagnez des commissions dessus. Donc c'est faisable. Euh, autre chose, peut-être que vous, votre truc, euh, justement, c'est de créer des tunnels de vente. Euh, vous, voulez, vous avez des scénarios de tunnels de vente avec, euh, avec des upsells, des downsells, des, des, des trucs, euh, etc. Euh, cette plateforme vous permet de le faire. Quelle que soit l'imagination que vous avez pour créer votre tunnel de vente, cette plateforme vous permet de le faire. Et toujours avec Shita. Avec Shita, vous, vous le créez de A à Z. La cerise sur le gâteau, parce que tous ceux qui sont dans le game, tous ceux qui sont déjà sur, dans, dans, dans le business en ligne, ils le savent. À terme, ce qui va vous faire vraiment gagner de l'argent, c'est le nombre d'inscrits dans votre, dans votre email list. Dans, dans votre liste d'e-mails okay? le nombre d'inscrits que vous avez euh, que ce soit juste euh, des comment des mails de ceux qui ont dit acheter chez vous de ceux qui ont demandé une information en tout cas c'est le nombre de personnes qui sont inscrits dans votre mail qui vont, vous qui vont vous permettre de gagner un peu plus d'argent parce que quand vous faites une, une, une campagne euh, sur, sur internet vous créez du trafic quand les gens viennent sur votre site et que vous n'avez pas la possibilité de récupérer leur, leur email ou leurs données pour pouvoir leur envoyer d'autres informations derrière, vous êtes en train de perdre de l'argent. Et ça, c'est ce qui est bien avec cette plateforme. Cette plateforme vous, le, vous permet de le faire de A à Z. Et quiconque fait ça, sait qu'il euh, qu a besoin d'un autorépondeur, pour être efficace en tout cas. Donc, un autorépondeur, pour ceux qui ne le savent pas, ça vous permet de, de récupérer les, les, les emails des gens, du moins les données des gens. Et. Euh, D'organiser de, également des séquences, des séquences de mails de manière à relancer des gens derrière, de faire des campagnes de mails euh, derrière. Avec, euh, avec la, la, cette plateforme, vous avez la possibilité de le faire. La solution du gâteau, justement, je veux dire, c'est que l'autorépondeur est, est, est compris. C'est-à-dire, est compris dans la plateforme. Vous n'avez pas besoin, si vous travaillez avec cette plateforme, vous n'avez pas besoin encore d'aller prendre un autre, un autre abonnement euh, d'autorépondeur ailleurs. Tout est inclus. Au fait, cette plateforme est conçue pour les les web-marketeurs. Ils ont vu les besoins des web-marketeurs, ils se sont dit ok, qu'est-ce qu'un web a besoin pour monter son business, développer et le faire croître, et euh, le faire cartonner en ligne. Donc du coup ils ont pris, ils ont listé les, les, les, les outils qu'il faut et ils l'ont regroupé à un, un, un seul endroit. Donc ils continuent de développer. Il y a des outils quand quand ce n'est plus euh, quand il y a d'autres outils qui sont utiles pour le marketeur, il le rajoute. Au début, c'était une vingtaine, après c'était une trentaine et actuellement on tend plutôt vers une quarantaine, je crois. Donc, il y a de quoi faire, quel que soit votre besoin. Donc Il y a des pépites dedans, on ne va pas en parler aujourd'hui, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que j'entends par pépites Par exemple, pépite? si vous le faites du webinaire. Vous avez l'outil intégré qu'il faut pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter une autre plateforme quelque part pour le faire. Ça c'est voilà, euh, c'est une pépite. Euh, si euh, vous voulez euh, par exemple créer votre votre répertoire, votre comment on dit ça, votre annuaire euh, pour regrouper des professionnels d'un milieu etc. Vous pouvez le faire avec avec ce outil parce qu'ils ont un outil spécialement pour créer votre propre annuaire. Donc il y a pas mal d'éléments que à, à votre disposition avec cette plateforme. Ceci dit, on se pose la question. C'est quoi, quoi exactement comme, comme, comme plateforme Vous, vous l'avez déjà vu, quand je vous l'avez déjà vu. Au fait, il s'agit de Builderall. Okay euh, Builderall. La plateforme s'appelle Builderall et c'est ça qui vous permet de faire tout ça. Maintenant, c'est vrai, il y a euh, combien ça coûte Combien ça coûte exactement Si vous débutez que vous n'avez pas d'argent, okay et vous n'avez pas encore de, de, de quoi payer euh, une... Euh, une, un outil sur internet etc j'ai envie de dire je vous dis ça vous coûte zéro euro ok ça va vous coûte zéro euro justement parlant de ça on va on, on, on va voir les différents les différentes formules qu'ils ont les formules qu'ils ont chez buildor -on. on y va allez vous êtes prêts go c'est parti les formules qui sont qu'ils ont chez buildora -on. donc il y a la formule gratuite comme je viens de dire donc avec cette formule gratuite euh, vous avez la possibilité d'utiliser Shita, donc il n'y a que Shita que vous avez, vous avez accès uniquement à Shita. Ok Quand vous prenez la formule gratuite, vous avez uniquement accès à Shita. Je vous montre quelque chose, je vous montre quelque chose, je vais remettre celui-là. Tac. Par exemple, là, sur le son, je prends celui-là. Tac. Alors, alors, ta tu tu tu tu tu alors ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ok par exemple quand vous prenez euh, quand vous prenez la formule euh, la formule gratuite ce site là que vous voyez là donc ça c'est un site qu'on a construit euh, c en fait c'est un, un site qu'on a utilisé comme modèle hein, euh, le site existe réellement, ça s'appelle codage paris codage paris, c'est pas nous qui l'avons créé à la base on l'a juste, on trouvait que c'était joli donc on l'a utilisé dans, dans dans la formation gratuite dont vous avez le lien sous cette vidéo pour montrer comment est-ce que pour montrer que c'est possible de créer des sites chics avec Chita donc, donc quand vous êtes dans la, dans la formule gratuite, voici ce qui va se passer chaque fois que euh, quelqu'un viendra sur votre site et il viendra ça il verra ça il verra que oui ce site a été construit par lui il y aura toujours la bande euh, euh, la bande là sur sur su, su votre site c'est une bande de publicité ok et aussi euh, ce qui est avec la formule gratuite euh, vous ne pouvez pas connecter euh, vous ne pouvez pas connecter votre nom de domaine donc il sera toujours euh, un nom de domaine long qui ne vous permet pas vraiment de euh, de, de créer votre votre euh, en tout cas, ce serait toujours avec un, un, un domaine, un, un domaine assez long domaine à ce qui n'est pas personnalisé. Ça, c'est juste, ça c'est le, ça bémol avec, euh, avec, la, avec, la avec la, formule, gratuite. Maintenant, euh, n'empêche que c'est intéressant pour commencer parce que euh, avec euh, avec la formule gratuite, quand vous commencez, vous voulez faire des tests, c'est vous n'allez pas débourser un sou avant de créer votre site du début jusqu'à la fin, de faire les tests dessus pour voir comment ça rend, si c'est bien, etc. Avant de chercher à connecter votre nom de domaine. ok Donc ça vous permet quand même de faire pas mal de choses et je, je, je pense même que euh, ils ont l'intention de rajouter, euh, genre de vous permettre de... Parce qu'initialement, euh, avec la, la formule gratuite, vous n'avez pas droit à... Il faut que je mette ça en français pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc, initialement, avec la formule, normalement, à la base, avec la formule gratuite, vous n'avez pas accès au, à l'auto-répondeur. Maintenant, je pense qu'ils ont l'intention de, de le rajouter pour que vous ayez quand même la possibilité d'avoir quelques, quelques mails d'inscription au début pour voir, comment ça, pour voir vraiment comment ça marche. Euh, donc, voilà, les, voilà ce, ce, ce que vous pouvez faire avec la formule gratuite. Donc, la formule gratuite, quand vous, vous débutez quand vous débutez et que vous n'avez pas, pas encore tout ce qui, tous les éléments qu'il faut pour, euh, pour développer votre business, vous créez, vous avez quand même le temps de créer votre business, de le mettre en ligne avec le lien que vous, je vous ai montré. Euh, L'adresse ne pourra pas être personnalisée, mais vous pouvez faire des tests avec pour voir euh, comment ça réagit, vous montrer à, à ceux qui vous sont proches. Et même, vous pouvez, vous pouvez même vendre avec. Hein. Sauf que quand les gens vont venir dessus, ils vont voir, etc. Ça ne fait pas encore très, très, très, très sérieux. Euh, mais n'empêche que vous pouvez déjà commencer à faire pas mal de choses avec la formule gratuite. Maintenant, si vous voulez vous professionnaliser, parce que moi, c'est à cela que je, je vous invite, hein. vous, vous professionnaliser. Parce qu'il faut que les gens euh, euh, vous trouvent comme professionnels dans votre domaine. Vous avez une passion, vous avez... Un, envie de développer quelque chose, alors professionnalisez-vous. quoi. Ne soyez pas amateur, professionnalisez-vous. Que les gens vont en vous, le professionnel qui va les aider pour pouvoir réussir ce qu'ils ont envie de faire. Donc, euh, pour être professionnel, du moins, euh, ce, le coût si vous voulez professionnaliser, vous voulez développer votre marque, euh, avec, euh, avec votre marque, combien il faut investir par mois, euh, c'est 18,90 euros. On va dire 19 euros. Hors taxe. Donc, on est en France, eux sont aux états unis donc euh, vous allez payer hors taxe. Euh, vous, vous, pour, donc pour 19 euros par mois, vous avez quoi Qu'est-ce que vous avez avec 19 euros par mois Vous avez Shita euh, dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez connecter jusqu'à 3 noms de domaine. Vous m'entendez bien Vous pouvez connecter jusqu'à 3 noms de domaine. Donc peut-être que vous avez, votre, vous avez votre blog, vous avez votre site e-commerce et vous voulez avoir votre, un, un site vitrine et que les trois n'ont pas le même nom, euh, vous, avez la de, euh, vous avez la possibilité de le faire. En plus de ça, en plus des noms de, de, de, de, de, de, nom de domaines, vous avez accès, vous pouvez avoir des sous-domaines des, des, des sous-domaines sous normalement en illimité. C'est-à-dire que vous pouvez créer le nombre de sous-domaines, vous pouvez créer autant de sous-domaines que vous voulez en fait. Vous avez un, un, un, donc, vous, créez, vous avez créé votre site avec un nom de domaine. Si vous avez vous avez envie de créer derrière un 2, 3, 4, 5, 10 sites avec des sous-domaines, vous pouvez le faire en fait. Avec, avec ce avec cet outil ok euh, donc là je vous, je vous laisserai le lien pour regarder euh, les différents les différents plans que vous avez parce que si aussi je dois passer par tous les plans ça vous ennuyer. Euh, mais sachez que vous avez plein plein plein plein plein de possibilités euh, la version euh, si vous voulez avoir tous les outils de de, de, de rôle, euh, alors c'est la version c'est le plan c'est la formule premium qu'il faudra prendre mais moi je vous, moi je vous conseille ceci quand vous commencez euh, ne vous embêtez pas à aller prendre directement le plan premium, à moins que bon voilà vous savez exactement ce que vous allez faire, etc., et que vous avez besoin des outils qui sont au niveau de, du, plan, du plan premium. Sinon, ne vous embêtez pas, commencez avec, déjà avec le, le plan gratuit, vous testez l'outil pour voir si ça vous convient, si ça vous êtes à l'aise avec, que ça peut le faire. Et une fois que vous avez construit votre site et que vous voulez le lancer, prenez la première formule, formule site web. Vous créez, donc le site web que vous avez créé, vous allez le mettre en ligne avec votre votre votre nom de domaine personnalisé et tout. Et c'est parti. Peut-être qu'au bout de trois mois, vous, vous voyez que non, ça, ça cartonne et que et que vous en, vous en voulez plus. ben Là, vous passez au, au, au, au à la formule supérieure parce que là, vous commencez à gagner de l'argent. On est d'accord. J'espère que vous me comprenez par ce que je dis. Donc, voilà. Euh, je laisse sous cette vidéo. Euh, euh, un lien pour ma formation gratuite euh, sur Shita comment vous pouvez utiliser Shita pour construire votre site web euh, vous allez avoir accès à cette formation gratuite si ça vous intéresse et, et puis euh, je laisse également mon, mon lien Facebook, euh, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, allez posez-moi des questions, déjà si vous, vous inscrivez à la formation gratuite, euh, vous pouvez également, vous avez également euh, l'accès euh, pour me poser des questions il n'y a pas de souci. et euh, donc voilà, vous avez mon lien Facebook et, et qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, inscrivez-vous à, à, à cette chaîne et de manière à être informé régulièrement des nouveautés, des choses euh, qui vont vous permettre de développer euh, votre business. Ok, j'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires, n'hésitez pas. Ciao